Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, salut Thomas, pour cette analyse de euh, Darkmo, l'attention collectif euh, de l'ombre, parce que c'est très important cette notion. Euh, alors aujourd'hui c'est Thomas qui m'accompagne parce que euh, on en a parlé avec Saf, c'est toi qui as le plus d'expertise sur le collectif de l'ombre pour l'instant, parce que je crois que tu l'as beaucoup joué euh, sur euh, Tabletop euh, Simulator, et tu l'as joué euh, au French Wargame Day, euh, dont on a euh, du mal à euh, redescendre euh, au niveau <rire> au niveau euh, des charges d'énergie. Euh, donc, comme à l'accoutumée, on va euh, parcourir ensemble les cartes, parce que vous, vous, vous le savez, hein, euh, Star Wars Légion, c'est un jeu, il y a, y a plein de cartes et il y, y a plein de pions, alors euh, c'est difficile à comprendre, il y a trop de cartes et trop de pions. Hein beaucoup de choses à lire. Euh, on va regarder ensemble la carte donc, de Maul, le collectif des hommes. On regardera ensuite ses upgrades euh, et notamment le, le, le sabre noir et puis ensuite on, on, on va parcourir ensemble euh, les pipes, euh, les cartes d'ordre euh, et euh, Thomas euh, dans sa sagesse euh, impériale euh, nous les expliquera euh, un petit peu. Ça va Thomas Tu as la forme Tout va bien Oui, bah, je vais très bien. Ouais Ok. Oui. Eh bien écoute, euh... On va d'abord commencer par préciser certaines choses, donc effectivement hein, on a affaire à un Dark Mall un petit peu particulier, c'est un Dark Mall euh, collectif euh, des ombres, donc ce n'est pas le Dark Mall agent euh, que l'on peut acheter euh, de façon euh, unitaire, celui-ci n'est disponible que dans la boîte de start. Du collectif des Ombres qui qui juste juste ici là cette fameuse grosse boîte et cette figurine elle elle est disponible que à cet endroit euh, elle est en deux poses hein. là moi je l'ai monté je l'ai monté en, en, en première pose avec, avec le sabre noir mais il y a une autre pose. C'est quand même assez détaillé, on a on a encore passé un cap, je trouve, euh, franchement, et surtout au niveau de la simplicité de montage et tout ça, j'ai vraiment pris énormément de plaisir, je trouvais que c'était instinctif. Il y a des gens qui euh, qui rechinent sur le fait qu'il faille télécharger euh, la liste de, de, de montage, je le ferai sans doute, mais en tout cas pour lui, j'ai pas eu besoin euh, de le faire. On est donc sur un môle qui est exclusivement euh, alignable dans euh, le collectif des ombres, ce n'est pas euh, un profil qui va être alignable avec la CSI, Attention et euh, en plus euh, en fait des cartes d'ordre qu'on qu va vous présenter vous retrouverez malgré tout les anciennes cartes hein, celles, celles du du, du mall agent parce que ces cartes là sont jouables pour le maul que vous allez jouer en collectif des ombres. Par contre, les cartes d'ordre que l'on va vous présenter avec Thomas ne sont pas euh, transposables sur un môle agent que vous euh, joueriez euh, en CSI. J'ai pas dit de conneries Ouais, super. Je <rire> pas dit petite Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence par euh, la carte euh, de profil donc, de ce euh, Dark Maul collectif. Euh, 170 points. Il, dépla il a euh, 6 en vie, 3, euh, 3 en, en, en suppression. Il va défendre en rouge. Il va se déplacer en 2. Il a un beau double sabre euh, laser euh, natif euh, avec 4 rouges, 4 blancs, impact 2 perforant 2 euh, bon tout ça c'est des mots clés euh, qu'on connaît euh, déjà on va avoir une action euh, de euh, saut 1 euh, je voudrais peut-être commencer par cette action de saut 1 parce que je me suis rendu compte que la chronologie d'utilisation du saut elle n'est pas spécialement maîtrisée par tout le monde est-ce que tu pourrais très rapidement euh, nous la représenter s'il te plaît alors le saut déjà c'est une action euh, avec une petite flèche noire une flèche euh, simple mm -hmm. donc ça veut dire que durant l'activation de l'unité donc à partir du moment où je vais euh, soit tirer soit retourner son ordre mm -hmm. je vais pouvoir la, faire deux actions ou plus pour l'équivalent de mole, mais bon bref j'ai mes actions et c'est une action que je peux faire donc qu'une seule fois pendant mon activation mm -hmm. parce qu'il y a une petite flèche mm -hmm. donc en fait et donc, comment je, ça marche je, je fais, ah. je, admettons je fais un saut un mouvement, un saut oui. une attaque, euh, oui. un saut je m'attribue un pion est ouais, d'accord je ne peux pas faire un saut pour monter quelque part, et puis un saut pour atteindre une autre cible, par exemple, un, un autre lieu. Tu as en effet le droit de faire qu'un saut, et le saut 1 te dit que, durant euh, ton saut, tu vas ignorer tous les éléments de décor de hauteur jusqu'à hauteur 1. Mmh. Voilà. D'accord, ok. Et c'est un mouvement normal, en fait, on va mettre son socle, on va mettre la réglette qui va bien, et mmh. on va déplacer la figurine le long de la réglette. Qui est bien la réglette de mouvement, on est d'accord tout à fait. Ok, bon, voilà, je voulais juste que ce soit précisé si maintenant vous avez encore des questions sur la chronologie de l'utilisation de, de, de ce mot-clé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on, on le précisera. Euh, on va avoir euh, un premier mot, plus ou moins euh, nouveau, c'est euh, « allié de circonstance euh, »,« votre armée peut inclure une unité mercenaire supplémentaire de n'importe quel rang », et un second élément dans ce mot clé vous pouvez donner des ordres à des unités mercenaires alliées, quelle que soit leur affiliation ça on sait que c'est très important parce que dans la vidéo que je vais mettre en lien juste au dessus de la tête de thomas on parle en fait de ces de ces choses là je te laisse je te laisse nous préciser justement ces deux parties de ce mot clé thomas ouais. bah voilà c'est important ce que tu as dit c'est un mot clé qui est en deux parties après, une première partie qui concerne davantage les factions classiques, hein, donc rebelles, empire, république et euh, séparatistes, mmh. qui vous permet d'ajouter une unité mercenaire supplémentaire dans votre armée, euh, sachant qu'on est limité à un, une seule, euh, un seul rang de mercenaires dans votre armée dans la construction normale. Mmh. Ça vous permet d'avoir, par exemple, donc, bah, un agent... Euh, euh, Mercenaires, mais un deuxième exemple en Empire, je mets un Boba, un Boba Fett, j'ai envie de mettre un Cat Bane ou un Bosque, et ben, il faut que j'ai euh, ce mot-clé disponible, euh, en l'occurrence, soit sur une carte, ou soit via, euh, via la carte spéciale d'amélioration qui est euh, Contact dans la Pègre. Mmh. C'est okay. pour la première moitié du mot-clé, mmh. et cette première moitié, tout ne va pas toucher la carte de Maul dans le collectif. Mmh. En revanche, la deuxième moitié est très importante, parce que rappelez-vous, quand vous jouez des mercenaires, vous ne pouvez pas donner d'ordre à des mercenaires qui ne font pas partie de votre affiliation. Mmh. L'affiliation, c'est le petit symbole qui est en haut à gauche de vos cartes d'unité. En l'occurrence, pour Maul, c'est une main sur pont rouge. Parce... Ce qui veut dire que si dans votre liste vous avez un Maul et des Pikes, voilà. si vous n'aviez pas le mot clé allié de convenance, de circonstance, vous n'auriez pas pu donner d'ordre avec Maul à vos Pikes. Oui, parce que les Pikes, et... ils ont un logo qui leur est propre. Ouais. Mmh. Exactement. Et donc, ce, ce mot-clé vous permet de donner des ordres, ce qui vous donne un peu plus de souplesse d'utilisation dans le collectif des ombres. Mmh, D'accord, ok. Euh, on va se retrouver euh, avec euh, la euh, déflexion, hein, donc c'est la capacité euh, à, renvoyer, à renvoyer des tirs. Euh, Rappelle-moi, la déflexion, quand je renvoie le tir, euh, il n'est pas parable, hein, il passe systématiquement. Oui, déflexion, c'est dès lors que je vais utiliser un pion esquive euh, mmh. pour défendre, mmh. donc en plus de retirer une touche qu'on m'aurait fait, mmh. à chaque fois dans mes jets de défense que je vais faire pour cette attaque, un pion adrénaline, je vais mettre une blessure automatiquement sur l'unité qui m'a tiré dessus, hmm. par pion adrénaline hmm. donc c'est une blessure, c'est pas une touche donc c'est pas esquivable, c'est pas défendable c'est un mort, un mort ou une blessure nette hmm. c'est sympa ça hein <rire> euh... L'immunité euh, perforant, donc perforant ne peut pas être utilisé contre vous, euh, tous les porteurs de sabre euh, l'ont, hein, je crois, hein, de mémoire, hein, euh, de toute façon. Euh, maître du euh, Juyo, euh, ce n'est pas expliqué dans la carte, parce que c'est un mot euh, clé qui vient de la boîte agent, euh, je pas cherché si c'était expliqué dans euh, la boîte de start du collectif de Londres j'ai pas regardé sur la feuille si le mot est expliqué. Il l'est ou pas Ou alors il faut se alors, référer aux au documents euh, qui sont en PDF Malheureusement, AMG, en tout cas pour cette vague-là, a arrêté de mettre les explications de cartes dans les boîtes, ouais. ce qui est très dommageable, je trouve. Ouais. J'aimais beaucoup ce système-là. Ouais. Euh, donc on les, a pu, hmm. on, on les a pu. On est obligé de se référer au livres de règles. et En, en l'occurrence, pour les pouvoirs, de, pour les pouvoirs de, de maîtrise de la force, comme celui-là, c'est important de façon de regarder dans le livre de règles parce que. Le petit mot-clé qui pourrait être écrit sur une en fait est beaucoup plus dense et a beaucoup plus de subtilité mmh. euh, tu parles de, de, de, en fait du, du deuxième livre hein, celui qui regroupe euh, en fait tous les mots-clés euh, je rappelle quand même parce que c'est important pour les nouveaux venus euh, que ce document vous pouvez à la fois le trouver sur le site de amg et vous pouvez également le retrouver sur le site d'asmodé expert france euh, en version euh, traduite et je rappelle également que l'intégralité de ces supports, que ce soit euh, l'explication des mots-clés, qu'on peut presque comparer pour les nouveaux venus d'un certain univers à des codex, euh, c'est gratuit et c'est mis à jour. Euh, gratuitement. Donc euh, bon, en même temps, dans un sens, euh, cette façon de travailler, ça permet de euh, modifier les mots-clés sans forcément impacter les contenus de cartes, ce qui explique que en fait AMJ a décidé de ne plus les mettre à l'intérieur car quand il y a des mises à jour, en fait, et ben, euh, les mises à jour se font directement, nativement, sur le document euh, principal. Et du coup, euh, Jojo, c'est euh, ben si je suis blessé, euh, c'est à partir de la première blessure, j'ai le droit à une action supplémentaire, hein, de mémoire, c'est ça hein. Et, et, et c'est pas neutre, c'est <rire> plutôt très très fort. Ouais, ouais c'est ce que j'expliquais en fait, euh, souvent euh, pendant, pendant les parties, euh, quand on, on te regardait jouer, euh, j'expliquais que toi, euh, tu euh, bon, t as, t as quand même bien protégé hein, ton molin hein, pendant les parties, mais euh, j'expliquais toujours que tu n'étais pas vraiment inquiet d'une blessure, parce qu'en en fait, elle t'offrirait euh, des opportunités. Euh, et puis, ben, blessure, et... euh, oui, dis-moi voilà. Hein non, mais et d'autant plus quand on voit le mot clé qui est juste après et voilà, et blessure 1 euh, la première fois euh, que vous entrez en jeu subissez euh, une blessure donc ça c'est une nouveauté en fait euh, du maul euh, euh, du collectif puisque le maul agent lui doit vraiment aller chercher sa blessure alors que celui-ci en fait il arrive en jeu et nativement boum il, il se prend déjà euh, cette blessure et donc de facto il a euh, déjà en fait euh, cette double action il fait attention que donc maul arrive sur la table, non pas avec 6 points de vie mais 5 mmh. et donc euh, attention les gars à protéger votre mole ouais, voilà. du coup et elle est ouais, Du coup, du coup voilà c'est plus un choix c'est plus un choix euh, que l'on a et que l'on donne, euh, donne surtout à l'adversaire ah. puisque l'adversaire pouvait choisir d'essayer de, de ne jamais tirer sur votre ball même si à un moment ou à un autre ça finissait euh, toujours comme ça on va voir euh, la carte euh, à bout pourtant euh, que je n'ai pas dans ma boîte moi. Euh, du coup, euh, dites-moi en commentaire si certains d'entre vous euh, n'ont pas euh, à bout portant euh, dans leur boîte, mais moi je ne l'ai pas trouvé ou alors, euh, ou alors elle est tombée quelque part, mais euh, franchement euh, je ne l'ai pas eu. Euh, donc à bout portant, après avoir effectué une attaque à distance, à portée 1-2, vous gagnez un pion d'esquive. Mmh. C'est sympa, c'est une nouvelle carte. C'est une carte qui est apparue dans le collectif des ombres et qui est une carte d'entraînement. Ouais. Donc elle est valable, elle est valable pour euh, toutes les unités qui ont une arme à distance et qui ont un slot d'entraînement. Ouais. Alors elle est très bien sur un maul parce qu'un maul on, on aime bien lui mettre à lancer de sabre. Mm -hmm. euh, L'avantage d'avoir trois actions c'est qu'on va faire un mouvement, une attaque et un mouvement pour se cacher. Mmh. Hein, C'est un peu du harcèlement molle. Maul. Mmh. Et à bout portant, euh, ça va donner à Maul ce qu'il adore, c'est-à-dire de l'esquive, parce que l'esquive ça permet de mieux défendre forcément, mmh. euh, et euh, ça permet d'utiliser des déflexion, déflexion en plus de renvoyer les tirs, ça lui donne une adrénaline en défense. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ouais, ça fait un, un très joli combo et je me rappelle effectivement que c'est comme ça que tu l'as joué. Tu, tu, tu montrais ta frimouche, tu lançais ton sabre et puis ensuite tu te, tu te, tu te recachais. Et euh, c'est vrai que la notion de harcèlement, elle est, elle est assez vive euh, du coup euh, de ce côté-là. Et puis elle est dans l'ADN de Maul. Ouais ouais, ouais ouais. tout à fait. Sur la carte à bout portant, il y a euh, peut-être des précisions à faire. Mm -hmm. euh, à bout portant, c'est donc pendant une attaque à distance, mm -hmm. donc quand vous faites un tir... Quand vous avez une unité de tir, par exemple, qui a plusieurs armes différentes, vous avez le choix de viser des unités différentes avec des armes différentes. Mmh. Si par exemple vous avez des armes A, elles vont tirer sur la cible A. Et si vous avez des armes B, vous pouvez tirer sur la cible B. Ah ouais. À vous pourtant, c'est par attaque. Et euh, quand, vous faites, quand vous faites une séparation de tir, l'ensemble est considéré comme une attaque. Donc vous n'avez pas de coquin. J'ai vu que certaines personnes avaient déjà posé la question. Vous ne gagnerez pas deux pions esquives quand vous le faites. D'accord. Vous gagnerez bien qu'un seul pion esquive parce que vous faites une attaque. D'accord. Ok. De, en revanche, si vous avez le mot clé, euh, par exemple euh, Gunslinger, je ne l'ai plus en tête, je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français, j'oublie tout le temps, de Han Solo par exemple, euh, lui en revanche il fait bien deux attaques, donc à chaque fois qu'il va faire un tir et qu'il aura deux cibles différentes, il va pouvoir gagner deux esquives, et c'est une carte qui est très forte sur du Han Solo ou sur des unités comme Cassian aussi, qui ont ces mots-clés-là. Mmh, D'accord, j'ai je, je, plus la traduction en tête non plus, alors qu'on l'a joué chez Evie. Chez euh, ok, très bien. Eh ben on va passer à ce fameux euh, sabre noir, euh, qui pour toi est une déception, et qui pour moi en est une euh, dorénavant euh, également. Euh, alors, euh, ce sabre noir, euh, il va avoir euh, six euh, des noirs. Euh, considérez votre rang euh, comme étant, euh, alors, je ne sais jamais, agent, c'est ça Non, commandant. Commandant. Euh, commandant, euh, vous gagnez Adrénaline en critique et euh, malin. Euh, lorsque les cartes spécifiques à votre euh, commandant sont jouées, en cas d'égalité, euh, pour la priorité, euh, traitez votre carte de commandement comme si elle affichait un point lumineux en moins. Ça, c'est un, une valeur qui existait déjà, euh, je ne sais plus pour qui, euh, Est-ce que c'était pas Jin Erso, ou en on effet a, on a, on a de la vague de cette vague là, il y a ah, Krenik qui avait ça, Krennic. il y a Doku, Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a assez peu de personnages. Et en fait, quand je te dis que je suis déçu. Euh... Oui, on y viendra, ouais. je, Attends, je termine. Je termine. Je termine. Et puis donc, on a arme de poing euh, corps à corps à distance. Euh, là, moi. Je trouve que l'écrire ça m'a mis un peu, un, un peu l'angoisse, et puis on va avoir impact 2 et perforant 2, ça par contre c'est quand, quand même assez badass, mais ça recolle avec, avec le sabre laser double. Euh, du coup, moi tout ce que j'ai compris, et, et là je vais te donner la parole, euh, cette figurine là elle est trompeuse, puisque euh, lorsqu'on a le sabre noir on n'a plus euh, son sabre double, euh, alors évidemment, mais sur cette figurine, il tient au moins un sabre à une lame. Et moi, j'avais imaginé que quand j'ai cette arme, ben, j'ai la moitié de mon sabre rouge. Et en fait, c'est pas le cas. Quand j'ai ce sabre et noir, oui. je n'ai rien d'autre dans la main. C'est hyper hyper décevant, en fait. Écoute, tu sais, uh, Maul, c'est un peu un gangsta, donc il va faire Drop the cyber ». Ah ouais. ouais. En effet, en effet uh, le, le mot-clé uh, mot uh, « sidearm », Oblige euh, à te servir de l'arme, en l'occurrence au corps à corps et à distance, euh, pour, le, pour lequel le mot-clé est rattaché, en l'occurrence le sabre noir. Mmh. Donc en effet, c'est un peu dommage que dans la sculpture de la figurine, il ne nous ait pas laissé la possibilité d'avoir euh, un maul uniquement avec le sabre noir. Mmh. Euh, mais en fait, quand j'associe cette arme-là à mon personnage, euh, c'est soit j'attaque avec le sabre noir, soit j'attaque avec mon double sabre euh, maul. Et non, non, non. non. Quand, quand tu possèdes quand le, le, ce mot-clé, celui dont on parle, ouais. te dit que tu ne peux utiliser plus que cette arme-là. C'est euh, ouais, vraiment dommage, parce que pour le coup, euh, l'impact 2 et le perforant 2, on l'a déjà aussi sur d'autres, euh, oui. et puis on a quand même un, un, un pool d'accord il y a du blanc, mais, euh, mais il est quand même vachement plus euh, suppressif euh, qu'avant. Euh, L'avantage, c'est de, de gagner euh, malin, tu crois, et puis de gagner l'adrénaline le, Alors... le, le, en, en, en critique voilà, en fait, euh, cette carte-là, sur le, sur le papier, elle n'est pas dégueulasse. Il hein. mm. euh, y a deux choses qui sont très fortes. Il faut rappeler que Maul euh, n'a pas la possibilité de transformer l'adrénaline en touche mm. ou en critique. Mm. Et cette carte-là te le permet. Mm. Et en l'occurrence, sur un, un pool de dés à 8 dés, comme ce qu'a Maul de base, euh, tu as une chance sur, 6 de faire une, une chance sur 8 pardon, de faire une adrénaline. Mm. Donc, avoir une conversion d'adrénaline de base, tu sais qu'à chaque fois que tu attaques, tu feras au moins un critique. Mm. Et donc euh, c est, c est le, la conversion d'adrénaline en attaque manque sur le maul le de base et le fait de l'ajouter sur ce sabre-là, ça a quelque chose de plutôt sympa mm -hmm. et euh, même plutôt très fort en revanche, on se rend compte euh, on se rend compte assez euh, rapidement que et on le verra dans les cartes de commandement et dans la façon de jouer maul, des puits d'adrénaline t'y as accès un peu quand même, ouais, ouais, que, ouais, ouais, voilà. ouais ce, ce mot-clé-là est pas enfin en tout cas cette conversion-là est pas pour le môle collectif, hein, attention, mmh, mmh. et pour moi pas, euh, pas pré prédominante. Là où par contre j'ai un vrai doute, c'est sur le mot-clé malin, mmh. le mot-clé malin c'est extrêmement fort, mmh. c'est un mot-clé qui te dit qu'en cas d'égalité, quand tu joues tes cartes de commandement, par exemple, vous jouez tous les deux un pépin 1, mmh, mmh. et que vous souhaitez avoir l'initiative, eh ben, vous passez en premier euh, un... mmh, mmh. même si vous avez une égalité. Et ça c'est très, très fort, mais je pense que c'est contrebalancé par le pool de dés à 6 dés noirs, que moi je trouve pas excellent mm -hmm. euh, que je trouve pas excellent parce que maul il va se, il se joue euh, beaucoup en lancer de sabre mm -hmm. et le et donc... sabre noir qu'on lance c'est 3d mm -hmm. si l'ennemi à couvert lourd c'est à dire qu'au maximum tu feras une touche mm -hmm. et c'est pas top contrairement au sabre au sabre classique qui a quatre des blancs mm -hmm. euh, 4, euh, pardon 4 rouges rouges. Mm -hmm. euh, le lancer un, un tir à 4 des rouges tu fais souvent quatre touches et si y a un couvert lourd, tu fais quand même deux morts hmm. grâce au perfo 2. Euh, si je lance le, le, le double serre laser, c'est deux, de, deux blancs de rouge, non Je pas par tu deux. je prends la moitié des dés, donc en général, on ne va pas garder les dés blancs, on va prendre les quatre dés. Ah, oranges. on prend ce qu'on veut On prend ce qu'on veut, ouais. Ouais, c'est bourrin. Ah, oui, c'est coquin. Et bon voilà. Ah ça c'est une subtilité okay. que je n'avais pas. Je pensais qu'il fallait euh, diviser non, non. équitablement les dés. Et non, non, parce que tu sais que nous on est des gros forceurs de règles. Et dans les règles il y a écrit il la moitié des dés. Donc mais il on... n'y a pas écrit prenez les... <rire> voilà. Ah vous êtes des salauds. Euh, du coup oui... Euh, euh arme de poing, corps à corps et à distance ça, ça induit mais bon euh, que l'arme est euh, peut profiter du lancer euh, de sabre et donc comme on vient de vous le dire et je le rappelle parce que j'ai vu euh, des parties où c'était pas respecté quand vous faites un lancer de sabre vous devez euh, diviser le pool de dés euh, par deux donc effectivement on se retrouve avec 3 dés noirs si vous jouez en fait euh, le maul euh, à la toto, c'est à dire euh, j'apparais, obje lance, obje recule et là du coup c'est beaucoup plus intéressant euh, de le faire avec le double sabre laser euh, pour ce qui est euh, du malin il euh, y a des contrebalancements mais je rappelle quand même, et on va les voir euh, tout de suite euh, à présent, qu'au niveau des pips euh, Maul n'a pas de pip 1 il a une pip 2 et deux pip 3 donc peut-être que lui faire descendre ses points lumineux euh, d'une tranche ça peut parfois être intéressant même si, euh, bon, bah, comme tout plus ou moins personnage unique euh, les cartes ne le concernent que lui et je ne sais pas si c'est vraiment impactant euh, de gagner euh, l'initiative avec, euh, avec celle-ci Okay. pour moi le, le, le sabre noir aurait été euh, un must have mmh. euh, s'il n'y avait pas eu le mot clé euh, qui l'oblige à le prendre ouais, voilà. c'est ça On est d'accord. on est d'accord sera peut-être raté on verra euh, allez on va commencer euh, les, les trois pipes donc on commence par son éminence qui est donc une pipe 2 hein. euh, ce mole du collectif n'a pas en fait euh, de, de pipe 1 hein. vous devez euh, nommer euh, Mole collectif alors ça va activer Mole et une unité mole gagne un pion esquive chaque autre unité soldat à portée 1 de mole gagne un pion de suppression et quand une autre unité de soldat allié à portée 1 de de mole s'active, elle peut euh, sauter, son étape euh, se rallier. Euh, elle ne peut pas être démoralisée ou paniquée. Bon, quand on commence la lecture de cette carte, on se dit, d'accord, je vais gagner un pion de suppression, d'accord, je ne vais pas en souffrir, mais à part me donner un cover, à quoi ça sert eh ben, Déjà, déjà peut-être revenir tout au début. Ouais. Euh... Elle cette carte-là n'est utilisable que avec le mole du collectif. Pourquoi Parce que euh, la, la phase de nomination, c'est au moment où vous allez donner des ordres, vous devez dire « les ordres je vais les donner à partir de telle figurine mm ». -hmm. Et donc c'est ça nommer. Et en l'occurrence, cette carte, comme tu disais, on ne peut l'utiliser que sur le mole du collectif. Mm -hmm. Ça C'est vraiment le, le, une, la première difficulté qu'il y a de compréhension de cette carte-là. Et ensuite, euh, il y a un deuxième pouvoir qui arrive juste après, c'est « maul gagne un pion esquive mm ». -hmm. Et on l'a dit, Mole qui est un pion esquive, il adore parce qu'il est meilleur en défense, il renvoie les tirs, et on va avoir un peu plus de mal à, lui, à le viser parce qu'on a toujours peur de perdre une ou deux figurines. D'accord. Donc ça c'est très fort aussi. Et enfin, on a euh, le pouvoir su suivant qui est sur quatre lignes, et qui lui n'est pas très fort, mais est extraordinairement fort, qui va donner un pion suppression à toutes les unités, qu'elles soient alliées ou ennemies, à portée une Ah oui, c'est alliées ou euh, ennemies, ouais. Ça veut dire qu'au moment où on la joue, on aime bien être entouré et ça va venir bloquer les unités adverses, voilà. leur faire perdre une action. Mm. Et euh, à certains mo moments clés de la partie, c'est très très fort. Mm. Et comme tes, tes alliés, eux, euh, sautent l'étape se rallier, eh ben, eux ils ne souffrent pas en fait, de euh, cet effet euh, de pion, c'est-à-dire que vous allez priver euh, vos adversaires éventuellement euh, d'une action euh, à cause du suppress, alors que tous ceux qui vous entourent le subissent aussi, mais n'en subissent pas en fait, euh, les effets. C'est là qu'est euh, toute la subtilité en fait, euh, de, de la carte, quoi. on est bien d'accord. Ce, ce pouvoir-là existe euh, dans une version un peu plus faible, mmh. euh, c'est les améliorations de capitaine pour les rebelles et pour l'empire, le, et, mais ils te font pas sauter la phase de ralliement et la mole, lui par contre te fait sauter la phase de ralliement mmh, mmh. et c'est d'autant plus fort que cette carte là elle te permet de renforcer euh, tes troupes parce que les pikes ils ont le mot clé sens du danger mmh. et quand ils ont sens du danger ils se sauvent euh, ils défendent mieux quand ils ont des pions de suppression mmh, mmh. cette carte là en fait il y, y a deux moments où tu peux la jouer de façon très efficace mmh. le moment qui est vraiment euh, incroyable en termes de gameplay c'est quand tu arrives à la jouer au dernier tour et que as besoin que tes unités elles courent sur, le, sur les objectifs ouais non seulement tu vas empêcher ton adversaire de le faire parce qu'il va perdre des actions mmh. à cause de la suppression, mmh. mais toi, tu vas être libre de pouvoir faire tes deux mouvements si tu, si tu en as besoin. Et mmh. ça, c'est extrêmement fort. Deuxième... Ouais, vas-y. Oui. Ouais. oui, vas, -y, vas -y. Et, et la, la deuxième phase où tu peux la jouer, là, c'est vraiment des conseils de gameplay. Hein. La deuxième phase où tu peux les, la jouer... Et, euh, quand t'es pike, il commence à avoir beaucoup de suppression mmh. parce que c'est des unités qui vont en prendre pas mal c'est ce que j'allais dire euh, mmh. il comprend, y compris le capot, hein, surtout le capot si tu as besoin d'avoir un capot qui doit faire ces deux actions ça mmh. peut arriver, mmh. bah, tu poses cette carte là et tu vas pouvoir faire tes actions normalement et c'est vraiment très très fort aussi et parce que les pikes ça fuit facilement quand même et, euh, oui. et euh, là, euh, elles ne peuvent pas se démoraliser ou paniquer. C'est la fin de la carte. Donc effectivement, c'est très important de le préciser parce qu'elles sont un peu fragiles au niveau moral, au niveau des pikes. Et donc là, ça les, ça les surbooste pour pour une phase finale effectivement de euh, allez les gars, euh, on donne tout et, euh, et on va on va chercher les objectifs. Euh, qui sont souvent hein, les parties euh, les, les plus jouées. Euh, ça du va, va, va, va transpirer là hein, pour ses scénarios préférés avec son Vador qui va chercher les objectifs. Hein. Le bien... ah, bon. euh, sur, sur Vador c'est un peu différent. Mais... Non non non mais et sur ces on... gars, les gars autour, sur ouais. les gars autour quoi. Hein, parce que, ouais. euh, voilà. Une, une peut-être une dernière précision. Si une carte qui donne un ordre à Maul et à une, à une unité, quand il y a écrit une unité, c'est que vous êtes obligé de la donner. Alors je suis allé regarder dans les règles. Ouais quand Vous avez une unité, vous êtes encore une fois obligé de le donner. Sachant que chez le collectif, on aime bien pas donner d'ordre. Mmh, Et ouais. euh, bon, là vous êtes obligé, donc c'est entre guillemets une faiblesse, mais pas forcément. Et ça vous donne la possibilité de donner une, un ordre en plus. D'accord, pourquoi on est... Donc, est une très bonne carte? Pourquoi très on n'aime pas donner d'ordre dans le collectif? Et eh ben, moins tas d'ordre, plus tas de bonus dans le collectif de l'ombre, ouais, c'est grâce au mot clé indépendant. Mmh, c'est ça, tout à fait. On va regarder euh, là pour le coup euh, les deux dernières cartes et, et, et elles sont vraiment encore beaucoup plus explicites que la première hein, qui je pense avait besoin d'un petit peu d'explication et de mise en situation mais là vous allez voir que vous allez les comprendre tout de suite et puis qu'en les découvrant avec nous pour peu que vous soyez un peu habitué au, au jeu Star Wars Legion vous allez faire ah waouh quand même. Euh, Sorcellerie, euh, vous devez donc nommer euh, mole collectif euh, lorsque euh, vous... Constituez euh, votre main de commandement. Considérez cette carte comme ayant euh, un point euh, lumineux. Retirez jusqu'à deux pions euh, blessures et n'importe quel nombre de pions poison ou immobilisation euh, de mole. Et quand mole s'active, il récupère. Ça fait beaucoup alors je voudrais d'abord te poser la question oui. euh, quel est l'avantage et quel est l'intérêt euh, lorsque l'on constitue euh, sa main euh, de commandement de considérer la carte comme ayant un point lumineux et eh bien en fait euh, c'est euh, dans les règles de construction de main de commandement on doit avoir deux, deux cartes avec un point lumineux mmh. deux cartes avec deux points lumineux et deux cartes avec trois points lumineux mmh. cette carte là elle te dit c'est trois points lumineux elle compte comme une une. Mmh, mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il va te rester qu'un espace pour pouvoir euh, mettre une carte lumineuse à un pion. Mmh, D'accord. Qui voilà. existait euh... déjà euh, dans le mall euh, agent de la... des séparatistes. Oui, tout à fait. Où tu avais une carte à euh, un point lumineux qui était considérée comme une 3. Euh... Ouais, c'était euh, c'était enfin. enfin. Ouais, tout à fait. Euh, bon, les deux pions de blessure, je reviens pas dessus. Euh, on retire autant de pions euh, poison et immobilisation. Ça, c'est pas mal parce qu'à un moment, euh, sous euh, certaines, euh, comment dire, euh, configurations de liste d'armées qu'on peut avoir en face, des pions d'immobilisation, on peut, on peut en souffrir euh, d'en avoir plusieurs. Euh, et puis, euh, s'active. Quand Maul s'active, il récupère. Comment je peux me servir de cette histoire de euh, récupération? Il eh ben, y, y a une chose qui est, euh, qui est euh, assez dérangeante chez Maul, c'est qu'il n'a pas le mot-clé maître de la force. Mmh. Maître de la force, c'est. Euh, Ça permet de redresser ouais. de ton activation. Tu redresses une ou plusieurs cartes de, de force. Mmh, mmh. Et le, la capacité que te donne Sorcellerie, c'est qu'au moment où tu vas t'activer, donc au moment où tu vas avoir besoin de tes cartes, tu vas pouvoir toutes te les remonter. Mmh, mmh. On peut les remonter toutes, c'est hein, pas, pas une seule. Hein. Je rappelle qu'il a deux slots de, de force. Hein. Ouais, et, et donc tu vas en plus retirer tous tes pions suppression oui. ce qui n'est pas une mince affaire aussi mm -hmm. euh, et je voulais revenir aussi sur le, la, la ligne d'avant qui te dit que tu vas retirer les pions poison et les pions euh, immobilisation il mm. faut savoir qu'il y a un trix qui est très utilisé par, euh, par euh, Boba Fett notamment et par euh, Sabine mais euh, maintenant avec d'autres unités parce que le mot clé immobilisation se généralise euh, c'est à la fin du tour, on joue en dernier on va venir immobiliser la pièce maîtresse de ton adversaire et après, euh, l'empêcher de bouger parce qu'un pion immobilisation ça fait réduire la vitesse de 1 mmh. c'est euh... surtout ce qui est important c'est la chronologie de ce pion, c'est à dire que comme mmh. on le donne à la fin, il va perdurer tout le temps de l'activation d'après ce mot clé se retire après votre prochaine phase d'activation mmh. Donc vous c'est un, un pion qui passe de tour en tour mmh. Mmh. Ouais, on est d'accord et c'est très paralysant et, voilà. Et donc c'est ce qui rend cette carte très forte parce qu'elle donne un, un joker contre certains tricks de game qui sont très très forts. Bah, il sort de là, il est tout neuf quoi. <rire> Mais on le voit, c'est quand Talzin le régénère en... le, le régénère dans la série Clone Wars. Oui. Alors, attention, mal de tête. T'es prêt On passe à la suivante. Attends, attends, non, non, celle-là. Je l'utilise trop tôt. Je ouais. soigne deux blessures. Et donc je remonte à 6. Mm -hmm. Est-ce que je perds la première fois que vous entrez en jeu, subissez une blessure, et donc, est-ce que je perds mon Joyo Eh oui, eh il oui. faut faire très gaffe à quel moment on va venir euh, utiliser cette carte-là. Parce que en fait, on est bien d'accord que Jojo, c'est à partir du moment où je suis passé de 6 à 5, j'ai Jojo. mais si je remonte euh, de 5 à 6, je le perds. Donc, comme ça vous en remonte 2, si vous jouez cette carte-là, Trop tôt, genre tour 2 ou début tour 3, vous risquez, euh, si vous n'avez que 4 pions de blessure, de remonter à 6 et de perdre votre capacité. Tu confirmes C'est ça. Ok. C'est euh, une carte en fait qui va te permettre d'exposer maul euh, sur un truc un peu risqué, mais pas trop non plus, attention, il hein, ne faut pas, <rire> <faut> pas, <faut rire> pas l'envoyer YOLO au milieu de la map, mais... Euh... Euh, ça te permet d'aller euh, te cacher dans une unité euh, et, et subir une, une charge d'une un autre, autre unité derrière sans... parce que t'as immunité immunité performant hein, donc euh, mmh. tu, tu, tank, euh, tu tank quand même pas mal ça te permet, euh, voilà, permet d'être un peu plus euh, agressif parfois mmh. et ça te permet notamment en fin de partie quand tu commences à avoir plus trop de points de vie de, re de remettre 2 points de vie et deux points de vie sur maul c'est quand même très très voilà. long à tomber mmh. Mmh. On est et euh, à chaque fois que tu... moi je l'ai vu euh, au Wargame Legend euh, au... ou là au French War Game Day, mm -hmm. euh, quand tu joues cette carte-là, le visage de ton adversaire se ferme. Tu dis oh merde. Ah, ouais. donc, je tout, le tout, tout ce que j'ai fait, c'est foutu. Hein. Ouais, D'accord. Euh... Saisir le pouvoir qu'on peut. Donc c'est la dernière carte d'ordre. Euh, c'est euh, c'est le Pipe 3. Euh, ça va activer Mole et euh, deux unités. Euh, vous devez nommer Mole agent. Placer un pion euh, visé et trois pions d'adrénaline euh, sur cette carte. Donc déjà ça. C'est fait. Chaque fois qu'une unité ennemie a porté 1 de môle dépense un pion de visée, d'esquive ou adrénaline c'est un ou placez un pion de même type sur cette carte les unités mercenaires alliées peuvent dépenser les pions de cette carte comme si elles les possédaient. attention je le relis les unités mercenaires alliées il n'y a pas de notion de distance de qui que oui. ce soit. Ce n'est pas à un pouce de mole. c'est les unités mercenaires alliées, c'est-à-dire toute l'armée, du coup, oui. peuvent oui. <rire> dépenser les pions de cette carte comme si elle les possédait. Je vous rappelle qu'on commence la partie, enfin on commence le round avec un pion de visée et trois euh, pions d'adrénaline, donc ça déjà, on peut déjà aller piocher dedans, et pour peu que Maul soit bien placé, et qu'il en enquille plein grâce à sa position, euh, bah, c'est le supermarket, quoi. Ah oui, oui, oui. <rire> Pareil, c'est une carte, moi j'ai euh, deux façons de la jouer, celle-là, en, en pur gameplay. C'est soit le tour où tu as besoin de booster ta gunline, moi je joue, bah, t'as vu, hein, je joue Maul avec euh, des grosses phalanges de Pike qui tirent à portée 4. Il ouais. faut savoir que le Pike, il n'a pas d'adrénaline en touche. Hmm. Et il a, il a peu de solutions pour avoir des, des pions visés euh, en masse. Ouais. Et donc cette carte-là, elle peut être jouée euh, en, début, euh, en, début, en début de partie, hein, typiquement sur les deux ou trois premiers tours de la partie. Et euh, le, le tour où tu veux taper fort, tu joues cette carte-là, et tu vas avoir trois pions adrénaline à, et un pion visé à, à proposer à tes collègues. Ouais. Et le, la deuxième possibilité, c'est celle que tu as dit, c'est le tour où tu vas rentrer dans les lignes. Ouais. Et bah, tu vas venir accumuler, accumuler, accumuler du pion, et tes, tes, tes unités elles vont s'en servir, mais euh, ça va être... Euh, va être très compliqué, c'est très bien quand tu commences ton tour au milieu des lignes ennemies, mais aussi le tour où tu vas venir charger et pour toutes les unités qui génèrent beaucoup de pions et qui en utilisent beaucoup je pense à Yoda, je pense à Obi-Wan euh, et ben tu vas te retrouver avec des piles de pions sur ta carte et ton armée va être tellement puissante ce tour-ci alors c'est à chaque que... fois qu'il dépense un, un, un pion, ça veut dire que par exemple, si Yoda utilise plusieurs pions, on en gagne plusieurs et oui, et oui. Ah ouais, c'est énorme Ouais. Tu, tu te bats contre un Jedi qui va utiliser, euh, je sais pas, deux esquives quand tu l'attaques, et bah mmh. tes esquives, tu vas les garder. Ouais, sur toi. ouais, ouais, tu vas euh, aller tu les poser euh... sur la carte, ouais. Tu vas aller les poser sur et la carte. Elle les rendre disponible je... à toute ton armée. Et je te laisse imaginer quand tu es au milieu de clones qui se partagent les tokens. Là, c'est... <rire> <rire> tu, tu, tu, la carte n'est pas assez large pour contenir tous les tokens que tu vas avoir. Sur <rire> ça, fait un, ça fait un petit arrêt, Ça fait un petit arrêt. Une précision quand même. Ce mot clé, enfin cette carte est valable que pendant un tour. Oui, oui bien sûr. Okay, oui. À la fin du tour, vous perdez tout. On okay. perd tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on pas consommé. Et je rappelle et je pense que ce sera les prochains que l'on présentera euh, que les pikes mêmes ont la capacité hein, de générer des pions en début, en début de tour. Euh, oui. Donc effectivement, pour le coup, pour le coup, c est, c est gourmand. Euh, Thomas. Comment, euh, comment on joue euh, euh, ce mode tu l'as déjà plus ou moins dit euh, en mode, en mode j'apparais, je tape et, et, et, et, je, et je me retire c'est comme ça que toi tu l'as joué euh, donc euh, au French War Game Day euh, est-ce qu'il y a une autre façon de le jouer selon oui. toi est-ce qu'on peut l'exposer, est-ce qu'on peut risquer est-ce qu'on peut aller chercher de l'objectif avec voilà c'est quoi l'adn de cette figurine il y a, euh, en fait tout va tourner autour des pouvoirs de force qu'on va lui mettre et euh, de la carte de camp de la l'amélioration de commandement parce que on l'a pas dit au début, mais la carte de maul est légèrement différente de la maul collectif de la mmh. Mole euh, mmh. euh, séparatiste. Mmh. Elle a euh, donc euh, un slot d'amélioration d'armes pour mmh. porter le sabre noir mmh. et un slot de d'amélioration de commandement, mmh. ce qui fait que sur un maul. Euh, en, en, carte de, en, fin, en amélioration de commandement on va beaucoup, beaucoup aimer lui mettre une vigilance mm. pour rappel vigilance si vous avez un pion esquive sur votre unité vous pouvez le conserver à la fin du tour et l'avoir au début du prochain mm. Mm. donc ça permet à Maul par exemple au tour 1 il va faire un positionnement pour, pour se rapprocher de l'ennemi et faire une esquive et au tour suivant il va commencer avec une esquive de base plus éventuellement une ou deux autres qui viennent de cartes ou de pouvoir donc ça, ça permet d'avoir un maul en début de tour, qui est très résistant, et de pouvoir l'envoyer dans les lignes. Mmh. C'est la première amélioration qui est importante. Et une deuxième modification qui a été faite sur la carte, c'est qu'il est passé de deux à un seul euh, entraînement. Mmh. Et l'entraînement, bah, il va aller directement en lien avec le pouvoir de la force qu'on va mettre. Si vous pouvez lancer de sabre, je vous recommande chaudement le tir à bout portant pour avoir encore plus d'esquive. Mmh. Euh, mais il y a d'autres configs de maul qui sont très intéressantes, et notamment celles que jouez en séparatiste, c'est le maul avec pousser de la force mmh. qui, est le, qui est le pouvoir obligatoire. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, <rire> Il n'y a, a, a pas de sujet. Le, le sujet, ça va être sur le deuxième pouvoir de la force. En l'occurrence, euh, euh, strangulation de la force. Donc, le, le petit pouvoir qui plaît à. Euh, bon, bref. <rire> ça vous permet de, de tuer une figurine à porter un de maul. Ouais. Euh, une figurine de. Sauf héros. Et donc, ça, c'est extrêmement fort parce que ça fait perdre euh, beaucoup d'objectifs à votre adversaire s'il porte euh, une, une caisse vous tuez le chef et la caisse tombe au sol il perd l'objectif, pareil pour l'otage euh, c'est voilà, ça, ça, un combo qui est très fort, l'autre pouvoir de la force qui est très fort sur maul, c'est pointe de vitesse mmh. parce qu'un maul qui, rappelez-vous il qui fait trois actions, donc il peut faire deux mouvements à vitesse 2 et après une attaque et n'oubliez pas que quand vous utilisez pousser de la force vous allez gagner des pions immobilisation et souvenez-vous, les pions immobilisation, vous les perdez avec sor sorcellerie ah ouais. tout à fait il y a, pour moi il y a ces trois configs là qui sont très très forts. D'accord. Et euh, question qu'on pose systématiquement euh, dans la formule, comment je bats ce maul Tu vas peut-être pas vouloir en dire de trop, mais il va falloir te lancer quand même. Ouais ouais, bah mole, mole, la problématique de, de Maul, c'est qu'il a que 5 points de vie. Ouais. Bah oui. Cinq points de vie, euh, c'est beaucoup et pas beaucoup. Euh, il faut attaquer maul quand il n'a pas de pion euh, esquive. Mmh. Donc privilégier les tirs avec des unités à faible puissance de feu. Enfin, euh, pas forcément à faible puissance de feu, mais qui ne coûtent pas cher. Mmh. Par exemple, si vous avez une unité avec euh, 4 ou 5 euh, soldats euh, qui défendent en blanc, eh n'hésitez ben, pas à tirer un coup sur maul. Avec un peu de chance, vous allez faire beaucoup de touches. Il va être obligé de dépenser son pion esquive. Et là, derrière, vous allez sortir vos grosses unités. Mmh. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est attaquer avec des grosses unités de tir un maul qui a un pion esquive, mm -hmm. parce que vous avez des gros, risques, des gros risques de perdre beaucoup de figurines, parce que rappelez-vous, quand il utilise son pion esquive, il va faire la déflecte et mm -hmm. vous allez perdre des figurines. Mm -hmm. euh, bon, voilà. Donc, donc, euh, donc, il, faut un sacrifier... donc, donc il faut sacrifier, il faut faire fondre la résistance de Maul, et au moment où il n'a plus de résistance, euh, là, il faut y aller. Il ne faut pas euh... hésiter à sacrifier ses troupes légères pour qu'elles se prennent la déflexion ouais, et, ouais. euh, et du coup ensuite prendre les armées, euh, euh, les unités plus spécialisées pour, euh, pour lui faire du mal. Mm. L'autre possibilité, c'est d'aller le charger au corps à corps. Mm -hmm. Vous allez dire charger maul au corps à corps, c'est pas forcément une bonne idée. En fait, c'est très bien euh, quand on va chercher à venir euh, quand on va chercher à venir lui faire descendre peu à peu ses, ses points de vie. Mm -hmm. Parce que vous pouvez arriver avec une ou deux unités, suivant la taille des unités au contact de maul et, euh, et euh, mine de rien, si vous lancez 4D, 5D, 4D, 5D, bah les points de vie vont finir par tomber tout doucement. Quoi. Hmm. Même si euh, voilà, même a un, un pion esquive, il ne va pas pouvoir vous blesser en, en, en contraire, parce que déflexion, ça ne marche que la distance. Ouais. Voilà, vous, je, je vous ai donné quelques clés pour le faire tomber. Ouais. Vous pouvez aussi le forcer à s'exposer, parce qu'il y, y a des scénarios où il va devoir s'exposer. Voilà. Bon, vous l'aurez quand même compris, il est plus chiant et vaut mieux l'avoir de son côté que de l'avoir en face euh... Ça, ça fait partie des pièces maîtresses d'une armée ouais. <rire> ça me paraît clair euh, on revient pas sur la façon de l'intégrer, hein. je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite pour comprendre comment jouer le collectif de l'ombre parce que elle me paraît vraiment intéressante depuis la sortie en fait de ces nouvelles boîtes, ça va vous permettre de vous projeter dans la configuration de vos nouvelles listes d'armées qui peuvent être soit mixtes avec un petit peu de mercenaires dans vos troupes institutionnel, soit euh, d'utiliser cette boîte comme un battle force et donc comme une euh, armée euh, euh, autonome euh, merci euh, Thomas pour euh, ton expertise sur, sur ce mall, ce que je te propose c'est que en prochaine vidéo on fasse les pikes parce que euh, j'ai été extrêmement étonné de, de voir ton choix au niveau, au niveau du gameplay c'était très intéressant parce que tu as beaucoup misé dessus et puis en vidéo qui suivra bien entendu on abordera les Mandaloriens et, et à partir du moment où on aura fait comme ça cette, cette petite série on reviendra sur Vigo et sur des personnages qui pour l'instant ont été un petit peu moins alignés sur les tables même si là on est à l'aube d'un nouveau monde mais voilà ne vous inquiétez pas on va vous accompagner dans la découverte de cette nouvelle nouvelle faction qu'est le collectif de l'ombre. Thomas, tu veux résister... ouais, que Il ouais. y, y, y a juste une config dont je n'ai pas parlé, c'est la config où on veut jouer euh, sabre noir. Mm -hmm. Parce que ça reste une option de jeu qui est, qui est valable. Hein. Moi, c'est pas ma préférée, mais il euh, y a, a peut-être des choses que j'ai pas vues. Mm -hmm. Euh, les améliorations qui vont bien avec le sabre noir, cette tenacité, mm -hmm. euh, parce que tenacité, ça vous donne un dé rouge supplémentaire à mm -hmm. l'attaque au corps à corps mm -hmm. quand vous avez perdu un point de vie. Mm -hmm. Donc forcément, ça combat très très bien avec Maul. Mm -hmm. Et l'autre carte d'amélioration d'entraînement que vous pouvez mettre, c'est dans la mêlée. Dans la mêlée, ça convient vraiment bien à Maul parce que ça lui permet à chaque fois qu'une unité ennemie à portée une de Maul s'active, il va gagner un pion adrénaline. D'accord. Voilà. Mm. Donc ouais effectivement, ça permet d'aller chercher des bons résultats avec, avec un des rouges supplémentaires, on est d'accord sure. Ok eh ben, très bien, merci euh, Toto pour euh, ta présence, merci à tous euh, de nous avoir suivis euh, pour euh, ce nouvel cas euh, euh, du Sarlac, puisque c'est maintenant euh, euh, comme ça qu'on va les nommer, des euh, mini Sarlac. Euh, et puis ben, on vous on dit à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur cette figurine en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo à Max pour que tout le monde la voit, parce que ça c'est bien, et puis n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner si euh, vous nous découvrez par intermédiaire de cette présentation. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer toutes les autres troupes qui ne sont pas en fait le collectif de l'ombre et ça c'est bon. À très bientôt, ciao